m'a baptisé ici euh, grand témoin. J'en suis très fier, je ne sais pas de quoi je dois témoigner, mais euh, je remarque que les vrais grands témoins, ils étaient à la table ronde tout à l'heure. Là, il y avait des témoins, des témoins qui ont témoigné de, de faits et d'actions euh, concrètes. Alors moi, je ne sais pas si je suis un, un grand témoin, mais je vais essayer de vous parler de l'humanisme, de la vulnérabilité. C'est un concept nouveau, mais... C'est une pratique déjà ancienne. En revanche, euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Plus que jamais, euh, en 2017, la civilisation euh, occidentale, nos civilisations, nous, euh, nous inspire, nous impose un, un, unique, un unique modèle d'être humain, homme-femme. Il faut être fort. Il faut être équilibré, il faut être battant et, bien entendu, quasi invulnérable. Tel est l'homme et la femme modèle d'aujourd'hui. C'est un modèle qui est diffusé par les médias, qui est diffusé par la publicité, qui est diffusé aussi ce modèle de l'homme fort, équilibré, battant par le showbiz, par le sport, qui est diffusé par euh, les traders, on a parlé souvent avec les crises économiques, euh, qui est diffusé par les, les grands PDG, diffusé aussi par la classe politique. On a quand même deux types, deux archétypes de l'homme fort, équilibré, battant, c'est Poutine et Trump. C'est les champions. C'est les champions. Et euh, comme dernier fait diplomatique marquant d'après la télévision d'après les télévisions le dernier fait diplomatique marquant c'est de savoir quand Macron cite faire la poignée de Trump celui qui la sert la plus fort. Le... donc on est bien dans ce modèle hein, de ce modèle de l'homme fort euh, équilibré battant et euh, le culte de la performance est applaudi est applaudi et, et sans frein. Tiens, il y a mon pupitre qui s'en va. <rire> il n'y a pas de frein. Là, non oui, ça, euh, eh bien, ce n'est pas ici, aujourd'hui, avec vous, ce n'est pas du tout notre, notre modèle. Mais avant de poursuivre, nuançons. La société a besoin de personnes performantes, euh, ne serait-ce que pour accompagner les personnes fragilisées. Mais, la performance aujourd'hui se surjoue, se surjoue en, en volonté de puissance. C'est par exemple l'éducation élitiste, euh, et presque partout, hein, euh, à marche forcée de, de nos enfants à l'école, où on leur dit souvent « Attention, si tu ne travailles pas bien, tu vas te faire exclure de la société ». On en pourra peut-être d'autres mots pour les 5-6 ans, mais c'est pareil. Et euh, même en famille, même en famille, qui n'a pas entendu dans les familles, voire nous-mêmes, dire à nos enfants combien tu as eu 12, c'est pas mal. Mais combien tu es Combien tu es classé Premier, deuxième, troisième, je suis quinzième. Oh là là, c'est pas bon. Donc, euh, on véhicule partout ce modèle de l'homme fort, équilibré, bâton. Alors évidemment, ça entraîne une discrimination, ça entraîne une fracture sociale. Exclusion sociale et même, pire que l'exclusion sociale, l'exclusion du genre humain de ceux qui ne correspondent pas à ce modèle arrogant de l'invulnérabilité. Invulnérabilité feinte d'ailleurs, parce que personne n'est invulnérable. Euh, on les ignore, on ignore ces gens qui n'entrent pas dans le modèle. Le mépris, le mépris à peine, à peine déguisé, le mépris du faible, du maladif, du chômeur, du celui qui n'est pas très volontaire, sans ambition. Eh bien, là on est dans le faire mal. Faire mal en, en le rejetant dans, une, dans un autre monde, et le pire peut-être que c'est sans le vouloir. On ne fait pas exprès. Mais c'est pire que si on le faisait exprès. Parce que c'est comme naturel de rejeter celui-là, de rejeter le faible quand on est fort. Comme un naturel, un peu comme une sorte de Darwinisme de, de la sélection naturelle. Et chaque fois que dans l'histoire, on a créé un modèle d'homme, voilà ce que c'est qu'un homme, le modèle. Un modèle d'homme, un modèle d'humanité, immédiatement, on rejette, on a rejeté, ceux qui font honte à ce modèle. Et par exemple, le philosophe contemporain du XXe siècle, très célèbre, Michel Foucault, a parlé dans une histoire de la philosophie euh, du XVIIe siècle, siècle où on a mis pour la première fois les fous, on les appelait comme ça à l'époque, les fous dans les, dans les asiles, on les a enfermés. Et pourquoi Parce que Descartes a défini un modèle d'homme. C'est l'homme rationnel, l'homme volontaire. Et alors ceux qui ne sont pas rationnels à la mode cartésienne, ceux qui ne sont pas volontaires à la mode cartésienne, cela, il faut les enfermer parce qu'ils nous font honte. Ce n'était pas le cas avant Descartes. Le fou était libre dans le village et il était pris en charge par les habitants du village. Bon, là, la légende est un peu trop dorée peut-être, hein Mais c'est quand même ce qui se passait globalement. Et à la cour du roi, il y avait toujours des bouffons, il y avait toujours des fous à la cour du roi. Eh bien, à partir de Descartes, c'est terminé, on les met sous cloche, on les met en asile, on ne peut plus les voir, parce qu'ils font honte au modèles. Et euh, comme le dit euh, l'actuel pape, euh, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus l'exploitation de l'homme par l'homme, comme le disait Marx, mais c'est bien pire que ça, c'est le rejet du faible, comme un déchet. Comme un déchet. Heureusement, beaucoup ne veulent pas de cette fracture. Alors, un contre-courant humaniste veut rétablir la vérité. Et justement, tous ici, vous en êtes. Nous en sommes tous. Non, non, non, non. Il n'y a pas. D'un côté, les fragiles, et de l'autre, les invulnérables. Ce pas vrai. La vulnérabilité est universelle. Il n'y a que des hommes et des femmes fragiles, vulnérables. Soit des fragiles avérés, qui dans ce cas sont accompagnés. Soit des fragiles en sursis, des provisoirement forts mais qui, tôt ou tard, vont dans le même parcours, le même parcours de vie, le même parcours d'échec, la même mort que tout le monde. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faible. C'est... on est vulnérable, c'est-à-dire... Exposé à diverses fragilités, diverses maladies, divers échecs, même quand on est en pleine forme. Euh, la faiblesse, la faiblesse est un fait. Je suis malade, j'ai échoué, j'ai eu un accident. La faiblesse est un fait particulier. La vulnérabilité, elle, c'est une potentialité universelle. C'est ce qui peut m'arriver. Alors, c'est là la prise de conscience... Très salutaire, contre l'exclusion et pour le vivre ensemble. Rousseau, 18e siècle, alors la phrase il est écrite, évidemment, on hein. peut en faire autrement, dans le style du 18e, hein. mais il dit On ne plaint jamais dans autrui que les mots, MAUX, le mal au courriel, on ne plaint jamais dans autrui que les mots dont on ne se sent pas exempt soi-même. C'est-à-dire que, on plaint dans autrui, on a une commisération envers autrui, on a une compassion envers autrui, que si on peut s'identifier à lui potentiellement. Quand le chat d'Iran, et là je trouve ça, quand le chat d'Iran a été destitué, franchement ça m'a rien hein. Mais quand mon voisin dit on vient de me trouver une maladie grave, ça m'affecte, parce que je sens bien que je fais partie de la même espèce, ça pourrait très bien m'arriver. On ne plaint jamais dans autrui que les mots dont on ne se sent pas exempt soi-même. Dès lors, compassion, commisération, fraternité, empathie, mais pas la pitié. Je n'ai pas le temps de développer, mais la pitié, comme la condescendance, contiennent une part importante d'agressivité. L'essentiel est d'arrêter de jouer aux invulnérables et arrêter d'annuler les soi-disant invulnérables qui défilent sur nos écrans de télévision ainsi commence l'humanisme de la vulnérabilité je voudrais je voudrais insister sur un paradoxe troublant de l'être humain un paradoxe lié à sa vulnérabilité un paradoxe qui nous perturbe qui nous taraude d'une part d'une part, nous devons guérir les faiblesses, soigner les fragilités, réduire la vulnérabilité. C'est là même la mission des, des organismes ici présents. Mais d'autre part, c'est là le paradoxe, nous faisons l'expérience de la grandeur, de la profondeur, de l'épaisseur humaine. Nous faisons l'expérience de la richesse, de la valeur de personnes qui sont en souffrance diverse et, ou alors qui ont souffert dans le passé. Tous les grands auteurs de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la chanson nous font aimer les êtres humains par les méandres complexes de leur fragilité, de leurs défauts, de leurs limites, de leurs échecs. L'humanité de ces héros de romans est mise à nu, sans maquillage, sans paraître, sans faux-semblants, parce que les souffrances, la souffrance les met à nu, les met dans leur vérité, dans la vérité de l'humanité et pas dans la vérité, justement, euh, des faux-semblants. On peut citer à cet égard Victor Hugo et Mille Zola pour prendre... Les plus célèbres Et notre... cette attitude n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le, le masochisme ou le dolorisme. Il n'y a pas de complaisance avec le dolorisme et le masochisme. Le C'est-à-dire masochisme, que c'est pas le, le mal, la maladie qu'on aime. C'est pas ça qu'on aime. C'est la personne. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intimité l'intimité dans la musicalité dans la musicalité des âmes mises à nu telle que je viens d'en parler je pense à cet égard à ce qui pourrait être un fait, un fait divers une jeune fille 15-16 ans qu'on qu enterre vivante devant les murs de la ville ce qui est atroce, quoi. il n'y a pas de quoi à dire que c'est magnifique. Mais quand euh, c'est mis sous forme de théâtre tragique par Sophocle, alors ce fait, Antigone enterrée vivante, ce fait devient beauté. Pourquoi Parce qu'on entend le cri, le cri de l'humanité, de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme à ce moment-là, dans cette faiblesse beaucoup plus que dans le personnage adverse d'Antigone qui est Créon, qui pff, nous paraît avoir euh, aucune valeur ni positive ni négative. Et ces mêmes auteurs nous font aimer les hommes aussi pour euh, c'est vrai, pas simplement leur faiblesse, leur courage, leur générosité gratuite. Mais courage et générosité, regardons bien, ne sont pas des déni de fragilité des négations de la fragilité. Ce sont au contraire des défis de fragilité. Le, le, le héros généreux, courageux, c'est celui euh, qui euh, se met en péril, c'est celui qui se met en situation vulnérable, c'est celui qui est en anxiété, c'est celui qui est en détresse, et c'est là que les héros de roman, ou de théâtre, ou de cinéma, ou de chansons peuvent nous émouvoir. Rien à voir, vous le remarquerez, avec les supermans de série B, euh, de la télévision d'ailleurs, qui euh, n'ont guère le droit, eux, d'être fragiles, les balles sifflent de tous les bords, mais eux ils restent là, impassibles, ils n'en arrive rien du tout, et n'y a là aucune épaisseur humaine. A l'inverse, dans un film culte récent, que vous avez peut-être vu, pas tous peut-être, mais vous avez peut-être vu, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y en a certains d'entre vous qui ont dû le voir. Euh, C'est un film où les héros du film sont des anti-héros de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont soit malades, soit très naïfs, soit pas très au fait des situations, peureux, frileux, toujours en décalage avec la réalité, et pourtant, ils sont transis de profonde humanité, justement, au cœur même de leur faiblesse. Au cœur même de leur faiblesse. Donc, combattre les fragilités, et en même temps y contempler le, le mystère de l'humanité de l'homme, voilà le paradoxe et la complexité de l'être humain, voilà l'humanisme de la vulnérabilité universelle. Alors, épaisseur humaine, ou bien minceur humaine. Quand les grandes fragilités de la maladie, de la douleur, des échecs, de la misère, du rejet, de la solitude, quand ces grandes fragilités viennent amenuiser presque toutes mes capacités, toutes mes capacités et volontés, de chacun d'entre nous. La réponse à cette question, c'est l'enjeu de la dignité de la personne humaine. Que reste-t-il, voilà la question, que reste-t-il quand la vie humaine est ressentie comme gravement niée Eh bien la réponse aujourd'hui de la civilisation de l'homme fort, c'est qu'il ne reste rien, il ne reste rien, répond la culture occidentale actuelle, il ne reste rien, euh, on est dans le mythe de l'homme fort, équilibré, battant, la vie dégradée n'a donc pas de valeur, elle n'a pas de d'ignité, elle n'a pas d'espérance, elle n'a pas de sens, et aucune épaisseur. Dans ce cas, le mot dignité est mal employé. Il signifie amour propre, Fierté, identification à des performances. Pour me faire comprendre, je citerai le, le cas de Monterland, qui est un auteur dramatique célèbre du XXe siècle. Il a écrit « La ville dont le prince est un enfant », qui a eu un très grand succès, mais on s'en fout. <rire> le, Monterland, Monterland dit un jour aux au journalistes euh, « Quand je me sentirai décliné, je me suiciderai les journalistes qui sont toujours qui autour de lui tout le temps les, les personnages célèbres le, n'y croient pas trop ils font leur article mais ils disent c'est un fanfaron. on verra bien et bien il va le faire quand il s'est senti décliné il s'est suicidé en disant je n'ai plus de dignité je suis dégradé et parce qu'il y a une dégradation eh bien, je me supprime, je ne corresponds plus à ce que je, je pensais de moi-même. Et euh, il y a là de l'orgueil, il y a là de, de la vanité, il y a là euh, finalement une fragilité interdite. La fragilité est interdite. Et euh, je ne suis plus rien, donc je me suicide. Culture de la vanité, tournée vers les apparences, l'apparence des défauts, des des qualités, des modes, des faux-semblants, de l'orgueil, le déclin entraîne une démission. Or, or, si comme on vient de le constater à, il y a quelques minutes, on vient de constater que les tourments de nos fragilités, de nos faiblesses, donnent toute leur noblesse, toute son épaisseur à l'être humain, c'est que la valeur de la dignité de l'homme n'est plus, justement, relative à ses performances, relative à ses qualités, relative à, à l'homme fort. La dignité est absolue, elle n'est relative à rien, elle est consubstantielle à notre âme et dévoilée dans nos souffrances qui, comme j'ai dit à l'instant, qui nous mettent à nu. Le vieillard gravataire a la même dignité absolue que le jeune athlète. Voilà la vraie dignité. Ce n'est plus la dignité fierté amour propre. Le retardé scolaire a autant de dignité absolue qu'Albert Einstein. L'homme brutal a la même dignité absolue que Mozart enfant quand il pleurait, en composant ses sonates, un patron. il n'y a pas de haut dignitaire de la dignité. Il y a des hauts dignitaires dans les royaumes, mais il n'y a pas de haut dignitaire de la dignité. La dignité est absolue et la même pour tous. La dignité est indépendante de l'origine ethnique, indépendante du sexe, indépendante de la santé, indépendante de l'intelligence. La dignité est indépendante du pouvoir, de la situation sociale, de la culture. Elle est indépendante même de la conscience. On peut être dans le coma. Euh, elle est indépendante du langage. Quiconque est quelqu'un qui compte, quel qu'il soit, et quoi qu'il ait fait. Je répète, quiconque est quelqu'un qui compte, quoi qu'il qu soit, quel qu'il soit, pardon, et quoi qu'il ait fait, c'est là le, le sens est, le sens concret est, du respect de la dignité. L'être humain est une réalité corporelle, sociale, tangible. On peut le toucher, l'être humain. Là, je touche un pupitre, enfin, euh, on peut toucher l'être humain. Mais en revanche, mm -hmm. en revanche, la valeur de l'être humain, pas l'être humain, la valeur de l'être humain, sa dignité, réalité spirituelle intangible, et elle, invulnérable. Et c'est en ce sens que l'homme dépasse infiniment l'homme, comme disait Pascal, ce qui signifie que l'homme dépasse les apparences de ce qu'il est. Il dépasse ses qualités, ses défauts, ses performances, ses déficiences. Il est au-delà de ça, l'homme. Et c'est ça, sa dignité. La dignité absolue, au cœur d'extrême fragilité, inspire euh, la force du respect. Par exemple, c'est Bergely qui explique ça, qui dit ça, un enfant désarmé, nous désarment un enfant désarmé nous désarme a défaut de reconnaître la valeur de dignité de l'homme de dignité absolue euh, l'homme ne serait finalement qu'une chose une chose comme les autres choses et n'aurait comme toute chose qu'une valeur marchande or tout le monde est contre la marchandisation de l'homme alors quand les grandes fragilités viennent amenuiser toutes mes capacités, il ne reste pas rien, contrairement à ce que dit Monterland dans notre civilisation, il reste le maximum, c'est-à-dire l'absolu de la dignité. Je rassure Serge, je vais tout terminé. Le... Il n'écoute pas, lui, il regarde le chrono. Alors, qu'est-ce que respecter qu'est-ce que respecter la dignité de la personne en situation de handicap C'est les considérer au quotidien comme des personnes normales. Comme des personnes normales. à savoir, vulnérables comme tout le monde, comme moi. Il n'y a pas de définitivement fort, on finit tous pareil, ni de faibles qui serait sans dignité. Concrètement, considérer toute personne quel que soit son état de santé, comme normal, c'est lui reconnaître, autant que faire se peut, autant que faire se peut, le droit de vote, le droit au travail, le droit à la culture, le droit aux loisirs, le droit à faire circuler l'argent, autant de facteurs d'inclusion dans la société de tout le monde. Acheter, vendre... Euh, Recevoir ou donner, donner de l'argent sont des actes forts de communication sociale. Ils mettent en scène l'empowerment c'est un mot anglais qu'on arrive on a difficilement à parler en français, mais qui est l'autonomie ou la capacité, dirait à Marcia Sen, sociologue contemporain, mais ça met en scène donc euh, acheter, bon on fait circuler l'argent, met en scène l'autonomie de la personne, et met en scène aussi sa socialisation, c'est-à-dire son intégration dans la société. Et ce sont les deux critères que j'ai pris en compte lorsque j'ai affaire en ce moment, d'ailleurs, une valorisation, une étude de valorisation de l'utilité sociale et sociétale de mon association, l'Anras, où il y a 2000 salariés, et où le, les, les deux critères choisis pour justement essayer d'analyser les progrès qui se font à l'intérieur de l'association et de ses établissements, l'empowerment, l'autonomie et la socialisation. Ça passe par acheter, vendre, échanger. Pour permettre cela aux personnes fragilisées, il faut faire humanité avec elles. Il faut ce que le droit, la loi, le droit des sociétés, appelle affectio societatis. Alors je regarde, c'est vrai que ce qui lui atteint, mais c'est écrit comme ça dans la loi française. Hein. Affectio sociétatis. C'est-à-dire un désir de collaborer sans lequel le juge peut dissoudre une société anonyme ou une association, on a vu que ce n'était pas le cas là, elle hein, y est, l'affection societatis, dans la TDI, euh, peut dissoudre donc une association faute d'affection sociétatis. Ici, il n'est pas question de loi, il n'est pas question de dire le droit, mais de dire l'éthique. Euh, les tuteurs et curateurs d'hier, je, je parle un certain temps, ont-ils tous et toujours eu le temps de formation, le temps de s'occuper de ceux dont ils ont à s'occuper, et le goût. Pour cette affection sociétale qui dépasse l'aide formelle, l'aide formelle apportée à, à leur protéger. À cet égard, les choses changent, les choses progressent bien, mais dans le passé, l'argent, l'argent de la personne dite protégée, co-gérée, parce qu'elle a un droit sur son argent, co-gérer entre le tuteur et la personne, ou co tuteur ou curateur, co-gérer, euh, souvent avec parcimonie dans le passé. Et on l'a encore entendu tout à l'heure. Hein. Avec parcimonie, par les tuteurs et les curateurs et même les juges, <coughs> peut-être même surtout les juges, les pratiques et mentalités changent. Mais dans le passé encore, on avait souvent l'impression que dans certains cas, les, les protecteurs les protecteurs défendaient plus les intérêts des héritiers familiaux que ceux de la personne protégée alors qu'en même temps et c'est là le paradoxe en même temps il faisait il freinait des quatre fers il freinait des quatre fers pour que la personne protégée ne donne rien de son vivant aux membres de sa famille. Ah, curieux, ça ne semble devant rien à la famille, mais on fait tout pour que l'héritage soit maximum. Donc, euh, comportements et règlements paradoxaux qui, peu à peu, se modifient et même continueront à se modifier. En effet, donner, donner sans des mesures, et c'est là qu'intervient le tuteur et le curateur. Donc, donner, euh, donner est un est une joie, une joie sociétale à laquelle chacun a droit. D'ailleurs, le bénévole associatif, les bénévoles associatifs, les aidants ou les professionnels de santé et d'éducation ou les tuteurs et les curateurs, savent bien dans leur métier que donner et se donner à l'autre est un épanouissement, même quand c'est douloureux. Beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de soucis. Tout, tout amour, tout don de soi, me fragilise. Mais c'est une joie. Notons que quelqu'un d'invulnérable ne pourrait pas se donner, ne pourrait pas se risquer ne pourrait pas se risquer pour l'autre, ne pourrait pas aimer, ne pourrait pas se sacrifier, puisqu'il est invulnérable. C'est ce que fait remarquer Charles Piggy, grand auteur du XXe siècle, dans un livre qui s'appelle Clio, euh, qui euh, dit que les dieux grecs, pour autant qu'ils qu ne soient pas mythologiques, que les dieux de grecs, parce qu'ils sont immortels, parce qu'ils sont invulnérables, eh bien ces dieux grecs sont malheureux. Ils sont malheureux d'être immortels, faute de pouvoir se donner, se sacrifier, aimer quelqu'un ou quelque chose. En d'après parenthèse, ce n'est pas le cas du, du Christ, qui est, lui, en tant que Dieu éternel, mais en tant qu'homme, il n'est pas immortel. C'est ce que dit Piggy. Donc je termine. Vulnérabilité. Vulnérabilité universelle. Dignité universelle. Recevoir et donner tous ces paramètres anthropologiques font de tout homme, quelle que soit sa santé, une personne normale. Qu'elle soit accompagnée ou qu'elle soit accompagnante. Et Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, pourrait me servir de conclusion, ta force est dans ta faiblesse. Merci de votre attention.